Pour déterminer la distance focale d'une lentille mince convergente, on peut utiliser la méthode de Bessel. On commence par s'affranchir de l'image de la source lumineuse en utilisant un élément diffusant, tel qu'un calque, entre l'objet et la source. Éclairer l'objet uniformément, Placez un écran au plus loin de votre banc optique ou paillasse, Notez la distance entre l'objet et l'écran. Placez la lentille dont on souhaite déterminer la distance focale près de l'objet et faire son image. Si vous ne trouvez pas d'image, c'est que l'objet et l'écran sont à une distance inférieure à 4 fois la distance focale de la lentille, ou que la lentille n'est pas convergente. Ainsi, pour un banc optique de 2 mètres, on ne pourra utiliser cette technique que pour les lentilles de distance focale strictement inférieure à 50 cm. Faire l'image agrandie de l'objet pour plus de précision, on peut ajouter un diaphragme à l'entrée de la lentille. Notez la distance entre l'objet et la lentille, puis rapprochez la lentille de l'écran pour trouver la deuxième image nette du montage, cette fois-ci plus petite. Si vous ne trouvez pas de deuxième image, vous étiez dans le cas particulier de Silberman qui est traité dans une autre vidéo. Notez la distance entre la lentille et l'écran